général les sportifs ne le savent que trop bien. Chaque individu dispose de sa propre limite infranchissable, qui est déterminée par sa propre condition physique. Un entraînement continu permet à tous de s'approcher plus proche de cette limite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir ce qui peut permettre de briser cette barrière. Si l'on transpose sur un six siège, la majorité du temps, la situation donnée d'un duel est celle-ci. Vous découvrez un environnement, vous ajustez votre viseur sur l'ennemi et vous tirez. Si on décompose cela sur une timeline, cela donne l'input lag de votre PC, votre temps d'analyse de l'environnement, votre temps de réaction, le temps pour épauler l'arme, le temps d'ajuster le viseur sur la cible, et enfin, le tir. Les points que nous allons voir aujourd'hui vous permettront au mieux de supprimer le temps d'analyse, le temps de réaction, le temps d'épaulage, et de drastiquement réduire l'ajustement du viseur. Comme quoi, effectivement, il y a de quoi gagner. Notre premier point, c'est le crosshair placement. Il s'agit tout simplement de préplacer son viseur au meilleur endroit possible pour avoir le moins de temps d'ajustement possible, voire pas de temps du tout. Sachez que de base, il vaut de toute évidence mieux connaître les cartes sur le bout des doigts pour avoir un bon crosshair placement. D'une manière générale, on peut résumer un bon crosshair placement à une anticipation de la position ennemie. Votre viseur doit tout simplement être préplacé là où se trouvera l'ennemi. Concrètement ça donne quoi Eh bien si vous tenez défensivement une ligne, vous devez placer votre viseur où vous estimerez que votre adversaire va piquer. Avec la nuance que vous devez prendre en compte de votre temps de réaction. Placé de manière trop ambitieuse par rapport à vos réflexes, vous entraînera très probablement sur un échec. Prenez en compte également le niveau d'information de votre adversaire. Celui-ci t il d'une présence, alors il y a de fortes chances qu'il pique close. S'il s'attend à ne voir personne, alors il va très probablement pique large. S'il souhaiterait être discret et faire un bac, il sera probablement accroupi. Et s'il si lui manque du temps, il va sûrement pique très large en courant. Oh. Offensivement, si vous ne savez pas exactement où est votre adversaire, alors essayez de suivre les lignes de l'environnement, à hauteur de tête de préférence. Néanmoins, dans d'autres situations, il va falloir anticiper le mouvement de l'adversaire. Dans une situation par exemple, l'adversaire est en mouvement derrière un obstacle, comme une bombe, il faudra anticiper sa prochaine position, là où il va pique, à l'aide de votre viseur. Au contact, faites surtout attention au contre-pique. Si vous engagez par exemple votre adversaire en déplaçant votre souris de droite à gauche, alors que l'adversaire, lui, se déplace de gauche à droite, il vous sera très compliqué de gagner votre duel. Anticipez ce mouvement, préparez-vous à le faire. Il faudra parfois même mieux se laisser pique pour contrer le contre-pique, en couplant cela avec par exemple un drop shot. En résumé, ayez toujours votre viseur à la position où l'ennemi a le plus de chances d'être ou de pique, même en mouvement. Un bon concept placement nécessite de la concentration à tout moment et engage principalement votre game sense. Le pic, c'est l'action de décaler une ligne. Il doit être utilisé en corrélation avec votre crosshair placement. L'une des erreurs les plus courantes lors d'un pic chez les débutants, c'est d'engager votre épelage d'armes trop tard. Regardez par vous-même. Lorsque l'on pique une ligne en regardant dans le viseur, on appelle ça un pic fermé. C'est la façon la plus courante de décaler. On peut le réaliser sur habitude, sur des lignes que l'adversaire prenne habituellement. Mais si l'on doit nettoyer une pièce, on peut le faire par à coup Attention néanmoins, trop dà coup ou ce qu'on appelle des micro piques peut tourner à votre désavantage sur un adversaire qui va pré shot Si vous piquez sur l'information de votre adversaire, c'est-à-dire que si vous avez précisément sa position, c'est un peu plus particulier. Essayez de visualiser la pièce en 3D. Prépositionnez votre viseur et déplacez-vous simplement vers la gauche avec un pré shot d'une manière générale, lorsque vous avez l'information, vous devez faire une décale qu'on dit franche. C'est-à-dire, vous devez vraiment y aller, avoir confiance en vous. Mais pas d'abus. Si vous manquez votre tir, n'insistez pas, ne repiquez pas la même ligne. Essayez d'abord de vous repositionner et engager votre duel d'une manière différente. Vous avez également la possibilité de faire un pic ouvert. C'est-à-dire de rentrer dans une pièce sans viser, l'arme à la hanche. Vous viserez uniquement lorsque vous aurez vu votre adversaire. Cela demande certes de la confiance, mais fonctionne bien en environnement clos, particulièrement si vous êtes pressé par le temps et que vous n'avez aucune information sur les positions adverses. Sachez que votre vitesse de déplacement peut être considérée comme une défense ou une armure. Enfin, si vous n'avez pas d'information sur l'adversaire et que vous n'avez plus de drone, un coup d'épaule vous permet de prendre l'information, mais il dévoilera votre position. Cela fonctionne tout simplement avec votre persistance rétinienne. C'est-à-dire que vous allez voir brièvement l'environnement et... Avec votre mémoire, comme un flash, vous allez pouvoir savoir où sont les positions adverses. Attention néanmoins, si vous repiquez après un coup d'épaule, un bon joueur réalisera souvent un pré shot qui vous sera fatal. Les pics doivent être fluides et demandent d'être à l'aise avec votre clavier et vos mouvements de clavier. Si ce n'est pas encore le cas, pas de panique, ça vient avec la pratique, beaucoup de pratique. Mais gardez à l'esprit qu'un pic est néanmoins une agression. On la réalise plusieurs fois par partie, c'est obligé, mais on ne pique pas n'importe quand. On pique sur des lignes où l'on dispose d'un avantage sur une information ou cours où on est strictement obligé de piquer. Il n'y a pas grand chose à dire sur les pré shots Il s'agit tout simplement de tirer avant d'avoir vu l'adversaire. Un pré shot en réalité, c'est l'aboutissement des deux précédents points. Parce que si vous savez prépositionner votre crosshair et que vous avez l'information de l'adversaire, alors pourquoi vous infligez votre temps de réaction Vous pouvez tout simplement tirer avant même que vos yeux confirment la position de l'adversaire. C'est très important, c'est même essentiel à haut niveau. Un bon pre-shot n'offre aucune chance à l'adversaire. Car avec la latence et le temps de réaction propre à lui-même, il sera tout simplement impossible pour lui de contrer votre pre-shot. Ils peuvent être réalisés en agression, mais également, et on le voit plutôt rarement, en défense. Par exemple, si vous entendez quelqu'un avancer vers vous, pourquoi ne pas tirer au moment où vous estimez qu'il va franchir la porte Vous serez parfois très étonné de votre capacité à anticiper l'adversaire. Comme bien souvent dans mes vidéos, tout ceci n'est que du bon sens. Il ne faut pas paniquer ni chercher à être parfait, notamment sur le crosshair placement. La perfection est absolument inutile, il s'agit de l'approximatif même pour les meilleurs joueurs. Néanmoins, l'anticipation et le game sense est la clé pour y parvenir. Ce sont des outils qu'il faut utiliser pour prendre l'avantage et qui sont particulièrement utilisés à haut niveau et à niveau pro. Ne vous laissez pas berner par les fragmovies des youtubers et autres ranked heroes. Ouais, certains shots sont impressionnants, mais il n'est pas montré le nombre d'échecs qu'il y a avant. Ils ne correspondent en aucun cas à une réalité compétitive. Bien positionné, pique correctement, pré shot n'est enfin compte que votre capacité à jouer contre votre propre temporalité et à la placer devant celle de l'adversaire.